Salut et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vous montre les transferts d'images sur pierre. Pour faire ça, on a besoin d'une pierre, une image imprimée au laser, transcrille, de la peinture acrylique blanche et des accessoires pour bien travailler. Avant de commencer, bien lire ce qu'il dit le fournisseur. Je vais faire six couches en vertical et horizontal, je vais attendre euh, 20 minutes entre une couche et l'autre et je laisse bien sécher, minimum 24 heures, et pour ne pas me tromper, ben, je vais marquer quelle couche j'ai fait. Et voilà la dernière couche et on va préparer les supports soit vous pouvez prendre soit vous pouvez prendre les mesures avec euh, la règle soit vous pouvez faire à l'œil avec des petits points tracés au crayon comme ça on peut l'effacer avec euh, ou du scotch tout simple ou euh, des masquages, avec euh, des rubans de masquage. On va isoler la partie où on va coller la photo. Toujours du scotch vers les centres on va adoucir les bords et je vais faire une autre couche. C'est important qu'en dessous des visages, les supports soient bien blancs. Sinon, pour le reste, ce n'est pas du tout important, même ça fait, ça fait joli car ça semble que la photo soit vraiment incrustée dans, dans la pierre. Et je laisse tout bien sécher au moins un jour. Maintenant, on peut enlever les papiers derrière l'image. On a besoin d'un petit peu d'eau et si vous avez un pinceau éponge, c'est euh, très bien. Autrement, on fait avec, euh, avec les mains. après qu'on a mis l'eau on attend 10 minutes et on commence à frotter Une fois sec, on voit qu'il reste encore du papier, donc on va répéter l'opération avec l'eau. Une fois bien sec et bien propre, on peut procéder. faut bien élever toutes les petites chutes de papier. Voilà aussi la pierre après euh, trois couches de peinture à blanche. Pour bien centrer la photo, je vais couper encore 5 mm ici. Je vais reprendre les transcrilles. Pour coller. Je nettoie autour de la photo les produits, comme ça, ils ne laissent pas de traces. Et on ne touche plus encore pour 24 heures. Après un jour de séchage, je suis très contente du résultat et je vais faire quelques petites retouches. Il faut beaucoup beaucoup de patience pour écrire sur la pierre, mais je suis contente du résultat et de l'effet. Il faut vraiment un petit pinceau. Si vous voulez, vous pouvez vernir avec euh, un vernis mat satiné et si vous voulez poser sur une table en verre ou en bois, vous pouvez mettre un morceau de feutrine, comme ça il vous abîme pas votre meuble. Et surtout, j'espère que c'est tout, ça vous a plu et à bientôt. Bisous bisous.